Je suis Karine Ayeri, je suis chargée de veille et d'expérimentation au Canopé, centre d'accompagnement et de création pédagogique ex-CNDP. Auparavant, j'ai été enseignante documentaliste pendant une quinzaine d'années dans le secondaire. Et je suis aussi chercheure en sens de l'information et de la communication. Et ce qui est tout à fait appréciable dans ce projet-là, c'est que l'initiative des élèves est au principe des travaux qui sont mis en route et des projets qui sont proposés. Ça rentre dans le cadre de, des programmes scolaires en particulier, ça rentre également dans l'éducation à, à l'environnement et au développement durable, et ça s'inscrit tout à fait dans le socle de compétences et de connaissances. En termes de conseils, je pourrais les encourager vraiment à respecter le principe de solliciter l'initiative de la part des élèves, de prendre en compte leurs idées et leurs projets de travail, et puis de développer aussi la collaboration entre les élèves eux-mêmes entre les enseignants et les élèves et également avec d'autres personnes à l'extérieur des écoles.